ils savent aussi qu'une paix immédiate n'est malheureusement pas à l'agenda de leurs dirigeants. On se revoit au prochain épisode, celui de 1915. Merci à Karl Pépin, grand spécialiste du sujet, qui a participé à cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, ben abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez aussi aller sur le Patreon pour nous aider à faire des séries comme celle-là. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à bientôt pour 1915.